Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo autour du jeu. Eh oui, on est confiné, il faut bien s'occuper un petit peu. Alors, je vous propose un jeu. Le premier aujourd'hui s'appelle Le Royaume des Jeux, justement. Alors, comment ça marche Eh bien, voilà, vous commencez par raconter l'histoire. Alors, vous êtes dans le désert, vous avez marché sous le soleil implacable, il fait une chaleur pas possible, vous êtes et quand je sèche évidemment, plus rien à boire. Oh puis une goutte, oh mais qu'est-ce qu'on qu va devenir, c'est pas vrai Et là, derrière une dune, vous apercevez un palais magnifique, gigantesque. Vous avancez, vous arrivez au pied d'une grande porte, comme ça, et vous frappez à la porte. Boum, boum, boum On va essayer de jouer ensemble. Salut Bonjour, ça va Ça va bien Ça va, merci. Est-ce que tu veux venir avec moi au Royaume des Jeux Bien sûr. Super, ça tombe bien parce qu'on est en retard. <rire> hein. euh, bah, écoute, tu frappes à la porte. Et moi, je vais faire le maître du Royaume des Jeux. Vous, vous faites ça à la maison. Bonjour, étrangère Bonjour Comment t'appelles-tu Je m'appelle Alessandra. Mm -hmm. Et pour entrer dans le Royaume des Jeux, Alessandra, qu'est-ce que tu me donnes mmh Euh, non Alessandra ne peut pas me donner d'orange Loupé, il va falloir recommencer. Vous faites ça avec tous vos invités à la maison, avec tous ceux qui veulent jouer. Et maintenant, attention, les papas, les mamans, vous éloignez les petits, parce que je vais vous donner le truc. Viens, Alès, on va demander. Ça y est, tout le monde est parti On peut expliquer Les papas, les mamans, voilà comment ça marche pour rentrer dans le royaume des jeux, Alès. Il faut donner... Un objet ou quelque chose qui se mange, peu importe, mais qui commence par la même lettre que ton prénom. Par exemple, Alessandra aurait pu me donner pour entrer... Un arbre. Un arbre, très bien, un arbre, un ananas, un anneau, je, tout ce que, Avec la lettre A, ok On peut jouer aussi avec le nom de famille si vous voulez, mais voilà ce qu'il faut donner. Vous pouvez complexifier un petit peu les choses, mais c'est comme ça que ça marche pour le royaume des jeux. Ok Premier jeu, première vidéo, le royaume des jeux. À la prochaine vidéo pour un prochain jeu. Ciao